Je le sens pas. C'était pas une bonne idée de venir ici. Ouais, je sais, la lettre qu'on a reçue, ça sent le piège à plein nez. Mais si jamais je peux vraiment trouver une carte qui me mènerait à l'Atlantide, je prends. Je persiste à dire que c'était pas une bonne idée. Je... vous nous Vous. Moi. Pourquoi vous nous avez demandé de venir ici bah en fait, le truc, c'est que j'aimerais bien fêter Halloween. Mais bon, en fait, euh, on sait pas trop nos jours ce qui est reptilien, qui est pas reptilien. Vous, je sais, vous êtes pas reptilien. Donc bon, euh, si ça vous va, on s'assoit, on se raconte des histoires. Euh, sympa, quoi. Bonne ambiance, non Non, allez. Allez, bonne ambiance. Qui commence Euh, moi je peux y aller. 1774, en Occident, le siècle des Lumières bat son plein et le roi Louis XV succombe à la variole dans l'indifférence générale. Plusieurs savants mènent des recherches visant à prouver l'existence d'une frontière entre la vie et la mort, un état de semi-vie. L'encyclopédie française de l'époque suggère qu'il y aurait deux types de morts, une incomplète et une absolue. Certains médecins affirment même que le seul moyen d'être sûr qu'une personne est bien morte, c'est d'attendre que le corps commence à pourrir. Bah bah tiens, c'est rigolo. Moi je fais pareil avec mes confitures. S'il y a un peu de moisie, moi je le jette, mais direct, quoi. Enfin, mais tu sais que tu peux juste enlever le moisi et tu manges qui est en dessous, hein ça marche aussi. Ouais, c'est ça. C'est pas parce que je suis conspirationniste que je suis crédule non plus. Eh oh, dites-moi si je vous emmerde. Ouf. Désolé, vas-y. C'est alors que deux médecins londoniens, William Hawes et Thomas Cogan, créent la Société pour le rétablissement des personnes apparemment noyées. Leur objectif est de publier des informations pour aider la population à ressusciter des individus qui ne seraient pas définitivement morts, notamment des personnes retrouvées dans la Tamise, puisqu'une bonne partie de la population de l'époque ne sait pas nager. Certains étaient même rémunérés pour leur tentative de sauver des vies. Au fil des mois et des années, plusieurs de ces spectaculaires individus, ramenés à la vie, ont fini par persuader une partie de la population qu'il était finalement impossible de savoir si une personne était vraiment morte. Si bien qu'au bout d'un moment, certains cercueils furent percés de trous pour respirer et munis d'une petite clochette permettant aux présumés défunts de prévenir la surface en cas de réveil. Ah tiens, c'est marrant Moi, mon idée, c'était de me faire enterrer avec ma cornemuse Ouais, comme ça, on sera obligé de me déterrer pour m'arrêter de jouer <rire> Elle est bonne Non Donc... Marie Wollstonecraft, femme de lettres et féministe, fait partie de ces nombreuses personnes apparemment noyées et revenues d'entre les morts. Une expérience qui la bouleversera à jamais et qui manifestement touchera également sa fille, une certaine Marie Shelley. C'est elle qui, à 18 ans seulement, écrira le classique gothique Frankenstein ou le Prométhée moderne. Celui-ci, vous le savez, relate la création par le jeune Victor Frankenstein d'un être vivant, assemblé de parties de chair morte. Connaissant le contexte dans lequel Marie Shelley a grandi, cette histoire de ramener à la vie un être décédé n'est pour elle pas aussi folle qu'elle en a l'air aujourd'hui. D'autant plus qu'elle accoucha d'une fille peu de temps auparavant l'écriture du roman. Mais malheureusement, prématurée, l'enfant ne survit pas. Cette expérience profondément douloureuse a également pu contribuer à définir les contours de cette histoire de résurrection. Mieux encore, ce mythe, comme tant d'autres, est révélateur de réflexions de peur ou d'espoir qui préoccupent une partie de la population à cette époque. Mais il y avait également d'autres expériences visant à réanimer les personnes décédées. À la fin du XVIIIe siècle, le médecin italien Luigi Galvani fut le premier à remarquer qu'un bras ou une jambe d'un être mort pouvait se mettre à bouger spontanément lorsqu'on lui administrait un courant électrique. Ce processus, appelé galvanisme, d'après son découvreur, a alors suscité beaucoup d'espoir de ramener les morts à la vie. Et si elles étaient au départ réalisées sur des grenouilles ou d'autres animaux, ces expériences morbides finirent par être pratiquées sur des êtres humains fraîchement décédés. Généralement, des condamnés à mort. En 1818, année de publication de Frankenstein, le docteur écossais Andrew your tente une expérience de galvanisme d'un cobaye humain fraîchement décédé. Le tout en public. Les quelques spectateurs qui assistent à la scène en sortiront profondément bouleversés. À jamais, leurs cauchemars seront hantés par la vision terrifiante du corps du cobaye parcouru de violents mouvements spasmodiques et de son visage complètement déformé, sur lequel se dessinaient des grimaces atroces, sur un visage où nulle humanité ne subsistait. Ces expériences de galvanisation ont aussi grandement inspiré Marie Shelley. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si, dans l'œuvre littéraire, la créature monstrueuse est elle aussi réveillée d'entre les morts par l'électricité. Énergie que l'on a longtemps suspectée, d'être une force... vitale. Bon, bah c'est cool tout ça euh, Quelqu'un d'autre a une histoire encore avec des bouts de cadavres dégueux ou je peux y aller euh, Moi j'ai un truc sur les vampires, moi. Bah, c'est reparti. Très bien. La figure d'une créature surnaturelle buveuse de sang se retrouve dans le folklore et les légendes d'un grand nombre de cultures à travers le monde. Le Nukukebi au Japon est un humain dont la tête se détache du corps la nuit pour mordre ses victimes. En Malaisie, le Berbalang. Oui, oui, oui, le verbalang, oui. Euh, qui possède d'ailleurs des ailes et se nourrit de cadavres. Et en Afrique de l'Ouest, nous avons la sambosam. Comment il fait La sambosam, oui, qui est d'ailleurs un personnage suceur de sang, qui possède de longues dents de fer et des crochets sur les jambes pour s'accrocher et se suspendre aux branches des arbres. Un peu comme... Paresseux, wesh ah mais t'es complètement aberrant comme mec toi Merci. Bref, la forte récurrence de mythes similaires inspire de nos jours de nombreux ethnologues, anthropologues, mais surtout psychanalystes, qui proposent régulièrement des explications. Pour certains, le vampire séduisant et manipulateur pourrait être la figure du pervers narcissique, dont il faudrait forcément se méfier. Pour d'autres, le vampire traduirait la fascination des humains pour le sang, et sa représentation comme symbole de la vie, etc. Je vous passe les théories concernant la métaphore sexuelle associée à ce mythe, je pense qu'elle est assez évidente comme ça. Bah oui, bref. En Occident, la figure du vampire a été importée vers le XVIIIe siècle en provenance d'Europe de l'Est, où circulaient de nombreuses histoires de personnes ressuscitées d'entre les morts et qui s'attaquaient aux vivants. Le siècle des Lumières battant son plein à l'Ouest, de nombreux intellectuels ont tenté de trouver une explication rationnelle à ce mythe, ce qui a fortement contribué à le populariser. C'est d'ailleurs à peu près à ce moment que se fixent certains traits qui deviendront caractéristiques des vampires modernes. Vous les connaissez forcément Alors, Moi je les connais. Je hein. les connais. Hein Il s'agit d'individus pâles, aux canines pointues, qui craignent la lumière du soleil, sont repoussés par l'ail et les crucifix, et qui ne peuvent être tués que si on leur plante un pieu dans le cœur. c'est n'importe quoi ce que tu dis, <rire> tout le monde sait de façon que les vampires, quand ils vont au soleil, ils brillent comme des diamants. À ben quoi Ils J'ai vu ça dans un docu. Selon les historiens, plusieurs personnalités célèbres ont pu fortement influencer la construction de la légende des vampires. A commencer par Vlad Tsepech, un prince sanguinaire d'une province de l'actuelle Roumanie, au 15 e siècle, et qui avait pour ce nom Dracula, le petit dragon. Oh il était réputé pour la manière dont il tuait ses ennemis. Il les empalait. Après, c'est un hobby comme un autre, hein. Moi, par exemple, c'est le scrapbooking. Ça me calme, ça me fait un bien fou. Euh, tu disais Or, il s'avère que Vlad l'empaleur a été accusé par ses ennemis d'être ni plus ni moins qu'un vampire. Certes, la plupart des histoires le concernant ont été largement exagérées. Et en réalité, Vlad Chepech n'était pas plus inhumain que les autres dirigeants de son époque. Oui, mais attention, il a bien existé. Ah oui, j'ai jamais dit qu'il n'avait pas existé, juste que c'était pas un vampire. Ouais. Ok, ouais, comme d'hab, les scientifiques, leur science, tout ça, moi je dis simplement, oh, regarde-moi. Moi je dis, s'ils peuvent pas prouver que c'est pas un vampire, c'est que ça peut être un vampire. Ok Quand tu le présentes comme ça, je me sens sale après. Tu casses le mot, gros. Ouais, je peux continuer Mais c'est tout de même ce personnage qui influencera l'écrivain britannique Bram Stoker dans l'écriture de son roman fantastique le plus célèbre. Twilight. Voilà pour les influences historiques, qui fournissent quelques lumières, mais ne suffisent pas à expliquer la genèse du mythe des vampires. Au XXe siècle, plusieurs chercheurs ont décidé de suivre une voie alternative, la médecine. Et si ce mythe était finalement lié à une maladie bien réelle C'est du moins l'hypothèse présentée en 1985 par le biochimiste David Dolphin. Eh, hey, tu fais ça vachement bien, merci. David Dolphin, donc Pour qui cette légende pourrait trouver une partie de son origine dans la porphyrie, une pathologie qui touche le sang. D'origine génétique, celle-ci affecte la fabrication de l'hème, un composant de l'hémoglobine responsable du transport du fer et de la couleur rouge du sang. Les malades sont alors chroniquement anémiques, ce qui les rend fatigués, très pâles, et augmente grandement leur sensibilité à la lumière. Dans une étude américaine parue en 2017 dans la revue Medical Express, les chercheurs expliquent que même lors d'un jour nuageux, il y a assez de lumière ultraviolette à l'extérieur pour provoquer des lésions et une défiguration des parties du corps exposées, des oreilles et du nez par exemple. Dans certains cas, la porphyrie peut provoquer des nécroses des gencives ce qui va avoir pour effet de faire ressortir les dents. Enfin, certains patients deviennent sensibles à l'allicine, un composé particulièrement abondant dans l'ail. Mais euh, ça se soigne ce truc Oui, t'inquiète pas, il suffit de s'injecter le sang de quelqu'un d'autre. Cool. D'autres maladies ont été proposées comme candidates pour expliquer l'origine du mythe des vampires. Entre autres, on trouve la tuberculose pulmonaire, dont les symptômes sont un amaigrissement, une forte toux, accompagnée parfois de crachats de sang. Ou encore la rage, qui pousse les malades à mordre leurs congénères et peut les rendre hypersensibles à la lumière. Il est possible que les auteurs des 18 et 19e siècles, qui ont popularisé le mythe du vampire, aient eu connaissance de l'une ou l'autre de ces affections, qui s'en sont donc servies pour engendrer ces terrifiantes créatures. Bon, c'est bon, vous avez terminé, je peux y aller Vas-y, fais-toi plaisir. Vous connaissez certainement le chat de Schrödinger. Vous savez, cette expérience de pensée qui, pour illustrer les principes de la physique quantique, imagine un chat enfermé dans une boîte avec un flacon mortel de source radioactive. Tant qu'on n'a pas ouvert la boîte, on ne connaît pas l'état du chat. Et en physique quantique, on considère qu'il est à la fois mort et vivant. Je me plante pas, c'est ça Non, étonnamment, c'est bon, oui. Et bien, figurez-vous que des scientifiques ont récemment trouvé des formes de vie qui peuvent être considérées comme à la fois mortes et vivantes. Dans une étude publiée en avril 2020, dans le journal Natural and Scientific Facts, le professeur Bernard Atman et ses collègues de l'université de Harvard expliquent avoir trouvé un animal microscopique qui a la capacité de revenir à la vie après avoir été tué. C'est très sérieux. La mort de l'animal a été constatée pendant plusieurs heures au niveau cellulaire et cérébral, où il y a eu une cessation totale d'activité. Alors bien sûr, les études ne font que commencer, mais une équipe du mythe, une équipe du mythe espère pouvoir comprendre en détail le mécanisme derrière la résurrection de cet être vivant, pour peut-être l'appliquer un jour aux humains. Mais attends, c'est un truc de dingue ce que tu racontes C'est quoi tes sources T'as trouvé ça où Mais quoi, pardon Tes sources. Tes sources Mais fallait dire des trucs vrais en fait